Alors, il est important d'intervenir précocement pour euh, les troubles psychiatriques parce que les maladies psychiatriques sont des maladies qui commencent très tôt. En fait, euh, la plupart, euh, même euh, les trois quarts des maladies psychiatriques commencent entre l'âge de 15 ans et 25 ans. Et euh, ce qui veut dire que si on veut éviter la chronicité, si on veut éviter que les choses ne s'aggravent, eh il faut intervenir très tôt. C'est vrai pour toutes les pathologies médicales et euh, bah, ça, ça n'exclut pas ce qui doit se passer pour les troubles psychiatriques. Donc ça commence tôt. Et si on arrive à repérer euh, dans les premières semaines, dans les premiers mois, eh ben, on peut espérer non seulement faire euh, évoluer les choses favorablement, éviter qu'elles ne se compliquent, mais aussi qu'elles puissent guérir. Alors les premiers signes des maladies psychiatriques telles que euh, ce qu'on connaît après euh, les, les troubles bipolaires, la schizophrénie, sont des troubles souvent euh, atypiques, souvent euh, ce sont euh, des des symptômes qui vont apparaître, alors beaucoup avec la consommation de cannabis, par exemple, mais euh, faire une expérience hallucinatoire ou faire ou avoir des idées, euh, des idées noires ou être en retrait, soit avec ses amis, soit au niveau scolaire, sont des signes qui doivent inquiéter et qui doivent orienter vers les soins. Parfois, ce sera juste des épisodes sans lendemain, pourquoi pas, mais en tout cas, il faut qu'il y ait un avis médical dessus, un accompagnement et, et se rassurer sur, sur l'évolution des choses, parce que ça peut être le, le tout début. Alors, L'intervention précoce, elle est malheureusement euh, limitée. Il y a quelques initiatives, mais elles ne sont pas généralisées, en tout cas, elles ne sont pas généralisées sur l'ensemble des secteurs, alors que c'est environ euh, chaque mois, il y a au moins un, nou un nouveau premier épisode qui apparaît sur un secteur, c'est statistique. Et malheureusement, on sait que euh, là, les statistiques nous montrent qu'il ben, faut attendre deux ans pour qu'il y ait une intervention. Et deux ans, c'est souvent très tard, ça se passe aux urgences, c'est parfois des soins sans consentement, ce pas les meilleures conditions, alors que très tôt ça pourrait être mieux. Or, ce qu'on voit, c'est que eh bien, euh, euh, les patients euh, ont du mal à aller vers les soins parce qu'ils sont peu identifiés, parce que c'est dans un climat d'urgence, parce qu'on ne reconnaît pas euh, l'importance que peut euh, revêtir ces premières manifestations euh, qui sont pas tellement discrètes, mais euh, qui passent un petit peu comme bah, « c'est une crise d'adolescence oh, »,« c'est à cause du cannabis », etc. » Les solutions, c'est de pouvoir déjà d'être sensibilisé à cette intervention précoce. Et là, euh, le, le PEP48 est une, une, un dispositif qui permet de sensibiliser, sensibiliser à tous les étages, c'est-à-dire euh, tant euh, pour les infirmiers, les médecins généralistes, les médecins, et de façon à pouvoir euh, repérer et prendre euh, en considération des événements qui arrivent chez les jeunes et... Euh, de les identifier, de les suivre et de travailler aussi avec l'entourage sur ces difficultés.